Nicole, j'ai 73 ans. Nicole, 73 ans. Alors, Nicole, 73 ans, qu'est-ce que c'est pour vous un papa ah, Moi, c'est l'amour. Mon papa, c'était l'amour. Hein. L'amour. Ah oui, j'ai beaucoup d'amour de mon papa. Dès euh... qu'elle un peu de choses. <rire> qu'est-ce que ça sent, un papa Qu'est-ce que ça sent ouais. oh, La bah... première odeur qui vous vient à l'esprit. Bon, alors, moi, mon papa, il se mettait un parfum. Donc, je sais pas il sentait son parfum comme son... C'est quel type de parfum Ah, je me souviens plus là. Bonjour.